Allez, bah Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Moulin Digital pour ce 76e Café Outils. Euh, Café Outils qui va être dédié à la gestion des événements professionnels. Alors on a, on a à la fois sur les Cafés Outils, pour ceux qui connaissent le format, on a à la fois du test de la démo d'outils et puis à la fois aussi des bonnes pratiques. Donc ce Café Outils, on va reprendre à peu près la, la recette habituelle en essayant de vous, bah, vous partager notre expérience parce qu'on organise pas mal d'événements. Des, des, des petits, des grands, euh, et également vous partagez les outils qu'on a testés ou les outils qu'on a déjà rencontrés euh, lorsqu'on a rencontré des boîtes qui sont venues au Moulin Digital pour nous demander des, des infos sur ces outils. C'est ça. Alors, euh, est -ce ça à chat -chat vous qui êtes euh, présents, présentes, la salle est pleine, vous ne voyez pas ceux qui <rire> sont euh, de loin, et ceux qui sont là, de loin, euh, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire part de vos remarques dans le chat de LinkedIn. Euh, allez c'est parti donc au niveau, du, au niveau du programme voilà ce qu'on vous propose donc euh, d'abord c'est pour qui alors en même temps si vous êtes là, bah, a priori c'est pour vous mais bon, peut-être que vous pouvez penser à d'autres usages euh, Pourquoi faire là aussi ça paraît évident mais ça nous permettra de, de, de, de balayer les différentes possibilités euh, qu'est-ce qu'on y met dedans dans ces outils de, de gestion d'événements et différents types de, de billetterie euh, à l'appui de, de démonstration. Voilà. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas. Je pense que sur internet, les personnes entendront vos questions. Donc vous pouvez aussi nous interpeller si vous avez des questions au fil de cette présentation. Ouais, donc en même temps, on regardera le, le chat ouais. du coup, donc, euh, voilà. Alors, ben, c'est pour qui qui organise les événements C'est ça, la première question. Euh, alors, on a fait le choix de faire des événements pro, donc désolé pour vos anniversaires, etc. Ce sera pour une, sera pour une prochaine, mais à mon avis, il y a quand même des outils à récupérer, quelques bonnes ouais, pratiques. Bah ouais. euh, nous, de ce qu'on observe, c'est beaucoup d'associations, de collectifs, donc, je sais pas, on avait en tête les clubs d'entreprise parce que c'est des personnes, c'est des organisations qu'on fréquente régulièrement. Euh, dans les associations, il y a des associations euh, sportives, culturelles. Euh, je pense aussi à des, à des clubs euh, de développeurs, je pense comme Ardèche, Drone Dev, des gens comme ça, qui peuvent aussi être, être mobilisés. Euh, des entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire une entreprise qui va pouvoir euh, gérer... Euh, euh, des portes ouvertes un événement particulier, un événement client un événement partenaire et, et, euh, et voilà c'est déjà pas mal oui mmh. tout à fait, mais effectivement c'est vrai que le public dominant ben, c'est plutôt les associations quand même. Euh, ce qu'on a, qu a observé alors nous on s'est dit, bah, nos événements finalement la plupart du temps ils sont gratuits mais on n'est pas, on est pas hmm, forcément représentatif donc vous pouvez avoir des événements gratuits payants donc Forcément, quand on est sur un événement payant, la question de la billetterie eh ben, elle est incontournable. Euh, on a des événements qui peuvent être publics, c'est-à-dire ouverts à tous, privés ou sur invitation. Donc en fonction aussi de la diffusion de votre événement, à qui vous voulez le, le faire savoir, vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes canaux, les mêmes outils, et euh, vous allez peut-être euh, intervenir différemment. Enfin, vous avez euh, des événements, ça c'est euh, plus récent, mais qui vont être soit en présence, soit en ligne voir en hybride, ce qu'on qu tente de faire aujourd'hui. Euh, pareil, pas tout à fait les, les mêmes logiques pour l'organisateur. Et vous allez avoir des programmes uniques, c'est-à-dire vous inscrivez à l'événement où vous venez, ou alors vous avez à la carte. Typiquement, quand vous participez à un salon, vous allez pouvoir participer à la conférence du matin, et peut-être pas à celle de l'après-midi. Donc ces événements à la carte, il faut aussi pouvoir gérer que dans votre atelier 1, vous ayez X personnes, et dans votre atelier 2, vous ayez X personnes. Oui, on essaiera de, de voir un petit peu toutes ces possibilités-là possibilités au niveau des, des démos après. Alors, ça sert à quoi on va, on va, Oui, on a, on a essayé ouais. de, de différencier le, les points de vue entre l'organisateur et les participants. Alors du coup pour l'organisateur, Xavier. Alors du point de vue de l'organisateur, je pense qu'il n'y euh, a rien de plus inconfortable de, que d'arriver le matin et de se dire est-ce qu'il va y avoir du monde. <rire> Donc comme nous, on n'aimait pas trop ça. On s'est dit tiens si on mettait en place des outils de billetterie, euh, pouvoir gérer le nombre d'inscriptions, bah, c'est minima, euh, c'est un minimum pour pouvoir prévoir la, la dimension de la salle, pour pouvoir euh, prévoir la logistique, s'il y a un buffet, etc. Enfin c'est un peu un. Un indispensable. Il euh, y a un deuxième intérêt aussi pour de ces outils en fait, c'est de pouvoir automatiser. C'est-à-dire quand on organise un événement, on est à la fois dans de la communication et de l'organisation logistique le, le jour J. On a beaucoup de, de temps de communication en amont, pendant et puis après l'événement. Et on a pas mal d'outils qui vont nous automatiser un peu ces, euh, ces éléments-là, donc qui vont nous permettre de, de gagner du temps, tout simplement. Donc, euh, je pense que euh, la confirmation, vous êtes bien inscrit, l'envoi du rappel à J-1, euh, euh, l'envoi du changement de programme, s'il y a changement de programme, bah, c'est des choses que des outils vont nous permettre de, de faire automatiquement. C'est vrai qu'il y a ce côté rassurant, surtout, après, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, soit parce que vous le pratiquez en tant que participant ou en tant qu'organisateur, nous, on remarque que dans les événements, de plus en plus, les gens s'inscrivent à Dernière minute. Donc, euh, des fois, deux semaines avant, on est là, mais... Ça, on n'aime pas, nous, c'est ça Il n'y a pas beaucoup de monde, là, qu'est-ce qui se passe Alors, du coup, on renvoie, ouais, ça se passe maintenant, et tout. Ouais. Et généralement, les ouais, 3-4 jours avant, c'est là que ouf, tout le monde c'est ouais. super assurant pour nous. <rire> <rire> euh, pour l'organisateur, c'est également... Euh, bah... Avoir une billetterie, pouvoir communiquer un peu de manière pro euh, sur un événement, c'est aussi son image de marque. Donc ça donne aussi euh, peut-être plus, euh, ça, ça, ça rend le lien avec euh, ses participants plus fort, Et ça permet aussi de, de, de, de contribuer à que ses utilisateurs soient satisfaits de son événement. Donc c'est aussi une démarche qualité en quelque, okay. en, en quelque sorte. Et enfin, ça permet de collecter des données. Alors de collecter des données, ce n'est pas forcément des données personnelles, mais ça peut être des données stats. Combien de personnes ont participé en moyenne sur l'année à l'ensemble des événements de mon club entreprise euh... D'où elles viennent D'où elles viennent C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont inscrits depuis les réseaux sociaux on, on en reparlera oui. tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont inscrits plutôt depuis notre newsletter Donc ça, ça permet d'évaluer aussi la, la force de nos canaux de diffusion, de communication. Et enfin, on peut aussi les inciter à pour garder le lien avec eux. Donc ça fait peut-être le lien avec un prochain qui a fait outil sur le CRM. Euh, bah est-ce qu'on leur propose de s'inscrire à une Newsletter Si c'est des clients, comment on garde le lien avec eux Comment, on, à la suite de cet événement, on essaie de, de, de, de conserver ce lien Je dirais même plus, ça fait un lien avec le prochain Café outil. Et oui, <rire> qui est sur le CRM. Oui, tout à fait. Peut-être que vous voyez d'autres éléments pour les organisateurs, mais euh, nous, c'était ce qu'on qu voyait à ce stade-là. Ouais, n'hésitez pas à réagir hein. dans le chat, hein, je vous ai posé euh, aussi une question, n'hésitez pas à dire, il hein. n'y a, de... a pas de réponse, il n'y a pas de question bête. Pour les participants, alors, du coup Alors, les participants, bah, c'est pas valable pour les cafés outils du moulin digital, hein, mais quand vous avez un contrôle à l'entrée, euh, bah, vous gagnez du temps. C'est-à-dire, souvent, on flash les QR codes, vous arrivez sur un salon, on flash votre QR code, vous n'avez pas votre billet, vous êtes obligé de passer un guichet, faire la queue et, et, et perdre un petit peu de temps. Euh, S'il y a du paiement sur l'événement, bah, vous avez payé en av à l'avance, donc vous ne perdez pas aussi de temps pour, euh, pour sortir la carte bleue, etc. Et quand c'est des événements un peu à la carte, vous avez votre planning individuel, souvent sur votre billet, dans les salons, vous avez remarqué, vous avez le QR code d'un côté, de l'autre côté, vous avez votre programme personnalisé. C'est-à-dire vous êtes inscrit à la conférence 1 qui a lieu dans telle salle et pas à la conférence 2. Donc ça, je pense que c'est un, un point important. Autre chose pour les participants, c'est que vous êtes sûr d'avoir une place puisque vous avez réservé en amont, donc si le nombre de places est limité, et eh bien c'est la garantie pour, pour le participant à l'événement d'être de, de, sûr d'être là. Et enfin, alors ça c'est peut-être plus pour les événements culturels, ou sportifs, ou spectacles, vous pouvez avoir un, une réduction si vous prenez vos places largement à l'avance et, oui. et que vous n'attendez pas le dernier moment. Les tarifs early bird, tout ça. Ouais. Pour que ça soit profitable pour tout le monde. Ah bah, Ça c'est plus que profitable. Allez, bah, du coup, on va passer au, au contenu indispensable pour un événement. Alors, bon, il n'y a pas de grande surprise, mais l'air de rien, la petite liste, euh, elle, elle va bien. C'est la to-do list de l'organisateur, ça Ouais. OK. Et alors, n'hésitez pas à dire si on a oublié quelque chose, hein, évidemment. Euh, bah moi forcément, vu que je suis chargée de communication, je pense au visuel en premier, <rire> euh, puisque c'est lui qui donne une cohérence globale à, à l'événement sur tous les différents supports. Euh, là je vous renvoie au Café Outils euh, qu'on a animé euh, avec, euh, avec Marie sur Canva, <rire> où euh, après d'autres applis, d'autres logiciels sont possibles pour créer des visuels, mais voilà, celui-ci peut peut-être peut vous aider à, à répondre à tout ça, notamment <coughs> d'un point de vue des de différents formats de visuels pour créer une récurrence visuelle pour qu'à chaque fois on se dise « ah mais tel événement il est là, là, là, là, là » et, euh, et qu'on s'en souvienne et qu'on ait l'impression que ça donne l'impression, l'impression justifiée toujours, que c'est un événement qu'il ne faut pas rater. Euh, le titre, bah, évidemment pas trop long de façon à ce qu'il soit plus facilement partageable euh, et euh, mémorisable. Euh, c'est bien qu'il y ait un petit résumé quand même, alors qu'il n'est pas le titre parce que le titre il peut avoir un une connotation euh, plus impactante, plus commerciale, mais après, le résumé, il faut qu'on sache euh, ce qu'on qu vend, quoi, entre guillemets. Le descriptif, quelques lignes, pas trop long non plus, là aussi. Et ça peut être, par exemple, ça peut être le programme, ça peut... Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans Il peut y avoir les partenaires de l'événement. Hein, il va y avoir telle personne qui nous soutient. Euh, grâce à machin, on a tel espace, etc. Ça, ça peut être utile. Surtout si, comme nous, ben, on est financé, euh, voilà, ça fait partie des choses qu'on essaye de ne pas oublier. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour vraiment le, le contenu euh, visuel et écrit. Euh, pour la situation géographique, ou en distanciel, ou en hybride, comme, euh, comme Xavier vous disait tout à l'heure, ben bien le préciser. Euh, parce que bah, bah, même nous, encore hein, sur les événements, on nous demande encore mais est-ce que c'est en, en replay Est-ce que c'est en présentiel Est-ce que c'est en hybride etc. Je pense que ouais, là-dessus, c'est toujours ouais, difficile. De... ouais ouais faut... c'est difficile de d'équilibrer. De... Enfin, on n'a pas envie d'être trop lourdingue et mettre en gros en présentiel, bien qu'en même temps, oui. de plus en plus, je suis obligée de le faire. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a tellement d'informations. C'est ce qui fait que ben, des fois, on lit en diagonale, on lit pas tout. Et il ne faut pas hésiter à répéter ce genre de choses. Mais peut-être que ça, ce que ça montre, c'est que dans votre com, le, il, quand il y a plusieurs options, ben forcément, il, ça sera forcément moins compris. Ouais. C'est un peu mmh. ça, peut-être, notre, ouais. notre retour là-dessus. C'est ça. Euh, la temporalité, donc évidemment, événement, euh, évidemment pardon, la date, euh, combien de temps ça dure, à quel moment de la journée c'est, etc. Euh, les infos pratiques, donc ça c'est vraiment, si par exemple, vous êtes dans un nouveau lieu, est-ce qu'il y a un parking, est-ce qu'il faut monter euh, des escaliers euh, est-ce que, euh, je sais pas moi, est-ce qu'il faut, euh, je sais pas, un code Enfin voilà, ça c'est des choses qui peuvent faire en sorte que, que ça bloque euh, au niveau de, de l'entrée, au niveau de la recherche, ou que des gens arrivent en retard et ça, ce serait dommage. Euh, le prix, s'il y en a un, et s'il n'y en a pas, bah, mettez qu'il n'y en a pas, <rire> ou soit que c'est gratuit, soit que c'est à tarif libre, et prix libre et conscient par exemple. Et donc bah, tout ça c'est dans la billetterie, et bah, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc j'ai mis ce petit. Oui. Tu disais que c'était dans la billetterie, mais c'est également sur tous les canaux de communication qu'on va répéter oui. ça. Oui, ouais aussi. Mmh. Alors tous les canaux de communication, ça dépend lesquels, parce que ben, euh, euh, je sais pas moi. Par exemple, quand je parle d'un événement sur Twitter, et eh ben de, de rester sur les 160 euh, oui, caractères. Oui, tu peux pas tout mettre. Oui. Donc euh, bon, je mets pas tout, et puis je mets pas tout dans les commentaires parce que généralement c'est pas trop, pas trop, pas trop lu. Mais voilà. Après vous, vous adaptez au. Au, au format du canal et là pareil bah, je vous renvoie à notre café outil celui sur la rédaction web que je pense que j'ai aussi euh, animé avec Marie <rire> donc là voilà le petit T-Rex qui se demande what where hop alors là il est content il a pareil il a <rire> hein, puisque donc ce que ça vous apporte hein, d'essayer de respecter ces, ces petits ces petits points là euh, bah, tu en as parlé tout à l'heure aussi hein, ça on gagne en crédibilité ça nous permet d'anticiper c'est important euh, de, aussi d'anticiper d'un point de vue, bah si par exemple on fait un moment où, où il y a un repas, bah s'il y a plus de personnes ou moins de personnes, bah on fait appel au prestataire, on mmh. lui dit mais en plus, mais en moins, etc. Ça permet de systématiser, euh, on va le voir aussi euh, dans les différents euh, logiciels, ça permet de, de faire des, des copiers euh, collés sur différents euh, canaux de communication, ça c'est quand même pas mal, ça fait gagner beaucoup de temps et, euh, et d'énergie pour qualifier ses prospects et ses clients. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat Voyons, voyons. Ça, ça discute, mais pas encore de questions. Ça discute, ouais. ouais. Hop. Et donc là, bah, c'est le Graal, hein, les, les, les T-rex. Voilà. voilà. Là, en tout cas, oui, ça a l'air. Hein. Oui. <rire> donc pour les participants, bah, c'est toujours rassurant euh, de se référer ben, soit à, aux informations de la billetterie, soit ben, par exemple dans les infopratiques, je n'en ai pas parlé, mais tout bêtement, il y a les contacts de la personne qui, ou des personnes référentes qui ont créé l'événement, donc on appelle ou on écrit, etc. Euh, c'est plus facilement mémorisable, c'est plus facilement partageable, repérable par les autres. Et vraiment, ces deux mots-là, hein, rassurant, facile, c'est ce qu'on veut tous, <rire> tout le temps. Euh, alors euh, bon, je, je vais pas aller jusqu'à parler de temps de cerveau disponible mais voilà le, le but c'est de créer un minimum de réflexion et d'effort pour, euh, pour l'appel à l'action de la part du, du participant on passe aux démos sauf si vous, sauf avez, si vous des avez des questions ou... des retours d'expérience à nous partager ouais. vous en tant qu'organisateur organisatrice d'événements est-ce que vous avez euh, aussi des bonnes pratiques à nous partager Et ouais. mmh. Des bonnes pratiques, alors des mauvaises, vous pouvez aussi, mais ne citez pas qui. <rire> ouais, parmi vous qui difficile. organise des événements pro Pas encore. Ah, ouais. mais j'espère que là, prochainement, vous, ça vous lèverez tous la main, ça sera chouette. Ouais. Allez. Allez les différents types de billetterie. Alors, euh, c'est à la fois des, des types de billetterie qu'on a testé pour certains et pour d'autres qu'on a observé chez les personnes qui sont venues nous, nous voir euh, au Moulin Digital. On va essayer de vous montrer un panel de solutions billetterie, euh, on va dire de la plus euh, euh, simple, facile à mettre en œuvre, à la plus euh, complexe et qui répond du coup à des besoins complexes. Un petit peu, peu l'idée qu'on qu qu met en place, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, ça veut dire qu'il euh, faut que oui. chacun picore euh, et prenne ce qui est adapté à, à son besoin. Tout à fait. Alors là, moi, j'ai souhaité prendre celui-là, parce que... C'est un classique. Fois, euh, ouais, c'est un classique. Je fais un, un super job là-dessus, toujours. Donc, pour organiser la journée des CD, donc, vite fait, c'est une journée qui est consacrée au, aux animateurs, euh, soit existants, soit futurs, de, de tiers-lieux, euh, dans la Drôme et un petit peu au-delà aussi. Donc, c'est un événement qui n'est pas public, en tant non. que tel, qui est vraiment voilà, euh, est réservé ça. à une liste d'invités C'est ça, de Happy Few et qui a l'avantage, euh, la plupart du temps, euh, d'être aussi collaboratif et participatif. Alors normalement, vous voyez ce que je vous montre à l'écran, là. Euh, donc évidemment, euh, le, le, le résumé, une petite image qui va bien, donc qui rappelle encore ce dont je vous parlais là, hein, le, le visuel qui, qui rassure. Euh, donc des questions, des façons de, de répondre aux questions, donc soit par choix unique, soit par choix multiple, alors, ça se passe ici, là. Je ne bon, mmh. vais pas rajouter, mais ça se passe ici, là, vous pouvez... C'est euh... vrai qu'on peut préciser que c'est une solution de formulaire à la base, ouais. pas spécifiquement de billetterie. Donc, les, les types de questions, ben, vous en avez plein, quoi, euh, qui, sont, qui sont faits pour un formulaire, quoi. Oui, c'est ça. Hein, C'est-à-dire que là, par exemple, « Qu'aimeriez-vous prioriser comme sujet ?» Eh bien là, ça va déjà beaucoup plus loin d'un point de vue d'une billetterie basique, quoi. Ouais. Hein, C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, euh, Marie, en l'occurrence, elle s'appuie sur les réponses des participants, qui, même avant l'événement, contribuent à l'événement et en font quelque chose de spécial, parce que du coup, bah, en plus, je vais à l'événement parce que j'ai contribué à l'organiser. Le, à le, à Donc mmh. ça, c'est un, un, un vrai plus euh, On retrouve bah, là aussi une, un moment important, l'endroit pour vos suggestions, s'il y a jamais y a des choses à dire. Un petit plan qui va bien, parce qu'en l'occurrence, c'était à la Bégude de Mazin, que ce n'est peut-être pas forcément euh, évident euh, pour accessible. tout le monde. Okay. Voilà très clair hein, là aussi au niveau de l'image et, euh, et voilà mm. euh, donc on retrouve les réponses ici là donc on sont... a 36 participants en l'occurrence voilà il mm. y a eu 36 réponses euh, qu'on peut récupérer dans un fichier euh, Excel alors, alors, en l'occurrence un fichier euh, Sheets ah oui. euh, mais qui ressemble à un tableau où un du tableau, coup, pour ouais. chaque réponse mm. vous savez qui a répondu quoi et ensuite c'est facilement exportable c'est facilement exploitable en tout cas plus facilement exploitable donc vous l'aurez compris c'est un google form donc c'est un outil qui est super modulaire donc vraiment là dessus bah, on peut aller très vite finalement oui. c'est très très modulaire là où il y a peut-être par rapport à ce qu'on disait au début peut-être des limites c'est qu'on on n'a pas, pas d'automatisation de, de rappel d'envoi d'email on n'est pas sur ce système là on est sur, vraiment sur un système de formulaire oui ouais, là du coup ce ça sera, ça sera plutôt à, à vous de le faire et du coup, c'est une billetterie gratuite dans ce cas-là. Ah, ben. Ah, c'est. Ouais, ou alors, il faut prévenir que c'est payant et les personnes payent sur place. Mais vous ne pouvez pas. Non, c'est vraiment un. C'est un logiciel de formulaire, quoi, à la base. Du coup, Marie Ouais. Je pense qu'on t'entendra ici, à mon avis. Ouais. En fait, c'est effectivement un usage détourné d'un formulaire, parce qu'en fait, il s'agit d'un public qui est très qualifié. C'est des gens que je connais bien, qui connaissent bien, et qui savent à, à quoi euh, s'attendre. C'est assez spécifique. Et euh, l'intérêt euh, de passer par cette outil là c'est effectivement le fameux, euh, la fameuse rubrique « Réponse ». Parce que euh, pour euh, ce, cette communauté-là, pour construire l'événement est très important. Et donc, si ah. ça se voit... Les ah. À chaque fois, ouais, il y a des choix ah, ouais. possible, et il y a la possibilité de donner un, une couleur plutôt d'un côté que de l'autre euh, en fonction de, de, de ce que dit euh, la communauté. Mmh. Donc c'est un usage qui est spécifique et euh, effectivement, toutes les relances, tous les rappels, etc., ouais. il faut bien avoir en tête que euh, c'est vous, de votre côté, qui allez la gérer, que ce n'est pas l'outil qui fait. Vous, vous avez des statistiques aussi au niveau des réponses Hein, donc euh, là par exemple vous avez, euh, on a les trois quarts des personnes euh, euh, voilà, qui ont répondu non à une question euh, à quel moment est-ce que les personnes sont présentes, euh, le type de réponse, ils veulent partager un repas visiblement là, 77% voilà. ouais, c'est étonnant, on fait des stats sur tout nous. Voilà, on, est, on est comme ça, <rire> on a digital là, qu'aimeriez-vous prioriser comme projet, voilà, c'est intéressant il y a un bel euh, arc-en-ciel si je puis dire euh, voilà et ça sert, encore une fois, à qualifier aussi pour les prestataires. Donc, effectivement, on aime bien manger chez les cédilles, mais euh, mmh. créer un événement, ça coûte de l'argent. Et je pense que vous avez déjà participé à des événements où euh, le buffet euh, bah, a été euh, à peine entamé et c'est très frustrant. Déjà parce que, premièrement, c'est un gaspillage alimentaire, mais pour euh, l'organisateur, c'est de la perte sèche, en fait. Donc, si vous ne venez pas, annulez à l'avance. <rire> <rire> Merci, Marie. Euh, oui, tout à fait. Euh, alors, il y, y a aussi, bon, vu que c'est un formulaire, il faut être euh, bien attentif à ce qu'on coche, ah, on oui. coche pas. Ça, c'est un peu la... Alors, oui, il y, y a le piège classique <rire> ouais, y a où vous pouvez, euh, c'est-à-dire que les personnes euh, qui reçoivent... Déjà, on peut se tromper de lien parce qu'il y a le lien d'édition et le lien de diffusion. Donc, il faut faire attention euh, sur Google Forms. Ça, c'est le piège classique. Ouais, et le second piège, on peut limiter... L'inscription aux personnes qui ont un compte Google, ce que personne ne doit jamais faire, mais je crois que c'est coché par défaut. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire là, ça, il y a limité l'accès aux utilisateurs de le moulin digital, etc. Et, ben, et en... ces organisations de confiance, il faut déterminer qui, qui c'est. Mais... donc en ouais. gros, il n'y a que nous qui pouvons répondre. Et du coup, entre <rire> nous, on les Mais si, ça marche !» <rire> <j 'ai jamais rire> ma voilà. donc, bah, donc, il faut bien le décocher. Et, euh... Quand on le teste, alors, en gros, la petite astuce, c'est hein, qu'on le teste en navigation privée. Comme ça, vous, ouais. vous êtes sûr euh, que vous êtes déconnecté et que ce n'est pas réservé à, à des personnes qui ont un compte. Ou vous faites appel à un ami. Donc. Ou un ami, mais pas l'ami, pas le bureau d'à côté. Et au moment de l'envoi, bah c'est ce que tu disais là, hein, c'est un peu, euh, c'est pas très intuitif, non. Hein, il faut aller non, là, il faut tout. aller dans ouais. envoyer, donc on a l'impression qu'on va direct l'envoyer, mais en fait non, hein, c'est que faire pour l'envoyer, il faut faire ça là, le lien, et c'est ce lien là qui fonctionne, vous pouvez raccourcir l'URL, <coughs> qui n'est pas très joli, mais voilà, mais c'est celui là hein, ensuite qui, euh, qui sert à à faire en sorte que le, que le formulaire soit, soit remplissable, partageable. Il y a des questions Oui, il y a une question d'Isis par rapport à Éloisseau, mais on va l'aborder euh, bientôt. Éloisseau. Oui, d'accord, ouais. oui, très bien. Et eh ben, du coup, Isis, et puis oui, euh, un tout petit peu de patience. Un, peu, euh, ouais, <rire> un tout petit peu de patience. Alors, à oh, présenté ce que je. Yes. Ouais. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu. Donc... Convient pour un événement de petite envergure, alors petit, pas dans un sens pas pas important, mais, en tout mais cas, un événement très disez. intéressant quand même. Tout à fait, parce mm. que vous disiez Marie, c'est un, un, un événement pour des personnes qu'on connaît bien et que voilà. Euh, Effect... Donc les points. Oui. Effectivement, un événement public où vraiment euh, envoyer un Google Form, ça peut-être que on le ça serait peut-être un peu en décalage par rapport à ce, que, ouais, ce ouais, qui est ça attendu. Ça ouais. risque mm. d'être déceptif des deux côtés en plus, donc ouais, on va éviter. Donc, pour les points positifs, donc il est relativement facile à prendre en main. Hein, il a un côté plus euh, logiciel un peu de bureau comme ça. Mmh. Euh, il y a plusieurs possibilités de réponses en arborescence. C'est-à-dire que bah, je ne vous l'ai pas montré là, mais pour une question, vous pouvez mettre, euh, si, la, si la personne dit oui, on peut mettre encore d'autres réponses. Des questions à étage un peu. Oui, voilà, ouais. c'est ça exactement. Ok. Euh, L'interface est sobre et direct, c'est collaboratif, c'est-à-dire que ben, ce fichier-là, euh, ben, parfois on se les envoie pour dire est-ce que c'est clair, est-ce qu'il manque quelque chose, etc. Donc ça c'est sympa, et puis ben, c'est gratuit. Oui, à condition d'utiliser effectivement un compte Gmail. C'est ça exactement, donc ça mm. me fait passer au, au point peut-être euh, voilà, d'attention. Il mm. euh, y a besoin d'un compte Google, il faut être vigilant dans ses choix, c'est ce que je vous ai dit. L'esthétique, elle n'est pas super customisable, il hein, ne faut pas se dire qu'on va non plus... Euh, alors, mis à part dans le bandeau, hein, qui fait 1600 par 400. Tips. <rire> Une euh, mémoire incroyable pour les chiffres, mais que cela. Pas tout ok. Ouais, TVH, mais je... ça, moi, je... <rire> voilà. Et ah. le lien description, c'est ce que je vous disais, il n'est pas super digeste. C'est pas un joli lien description qui va dire déjà le contenu de l'événement. Mais bon, voilà. N'hésitez pas hein, si vous avez des, des remarques. Hein. Tout va bien. Oui. Allez, on vous, on vous embarque pour le suivant. Voilà. <rire> le... Facebook. Ouais, allez, c'est parti. Euh, alors, là, on est quand même plus sur des événements publics, euh, ouais. j'imagine, parce qu'on diffuse sur le réseau social. Et Facebook, depuis longtemps, il me semble, hein, cette fonction existe, a intégré longtemps, a intégré un onglet événements, que vous pouvez voir sur vos profils. Alors, ça vous permet de voir tous les événements qui sont autour de chez vous, tous les événements qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, euh, l'algorithme travaille là-dessus pour vous recommander des événements. Et d'un point de vue organisateur, si on a une communauté Facebook, eh ben, il peut être intéressant d'utiliser, entre guillemets, la billetterie Facebook que Chantal va ouais, je vais nous, vous montrer. nous montrer. Donc, euh, donc là, moi, je passe... Une billetterie euh... intégrée, en fait. Hein. ouais c'est ça. Alors, il y a moyen euh, d'utiliser Meta Business, comme oh. vous pouvez vu hier. Ah oui. <rire> bon, bon, moi, je me je, pensais je, je de temps en temps, mais j'aime bien aller peut-être plus directement là, dans le tableau de bord professionnel. Donc, il faut que ça soit une... Une, une page hein, pour... Euh, faut avoir une page pour, euh, agresser, pour une page. organiser un événement, d'accord. Voilà. Donc, tableau de bord professionnel, et puis après, hop, <rire> vous avez un événement, là. Ah, vous avez les du Facebook, on la soirée. Voilà. C'est ce soir. voilà. le bon nom, un hein, tableau de bord, des fois, c'est un peu... Wow. Euh, donc, voilà. Vous avez là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu petit, là. Donc, là, on voit qu'on est en train, en cours, <rire> de participer à l'événement qu'on qu qu vous propose. Et vous avez vu, j'en ai créé deux. Il y en a un que j'ai créé en présentiel et un en ligne. Euh, Est-ce que je peux... Est-ce que ça veut bien se lancer mmh. Ouais. Hein. Alors, euh, voilà, là, je n'y suis pas allé euh, d'une mmh. façon très fine. Hein. J'ai mis, euh, pff, en gros, un présentiel et l'autre en ligne pour qu'il y ait le moins de, de doutes possible ouais. Pour créer un événement, ça va, ça va plutôt vite. Ils ont, ça a changé depuis peut-être un mois ou deux. Mmh. Avant, il, y avait, il fallait tourner des pages. Là, il suffit de scroller pour créer l'événement. Donc, vous préparez votre image, ici, là qui fait 851 par 315. <rire> vous mettez le nom de l'événement, la date de début, l'heure de début, etc. Vous précisez bien, est-ce que c'est en personne ou en virtuel Alors ça, je ne sais pas si ça vous arrive, il y a plein d'événements sur Facebook où la personne ne sait pas quoi mettre, c'est écrit en ligne alors que c'est en présentiel. Et ça fait super gaffe. Donc ils appellent ça virtuel en ligne oui. D'accord. Oui. Ok. Oui, donc, donc voilà, pas. on, on okay. choisit. Oups. Euh, on met les détails. Donc là, ici, alors moi, généralement, je ne mets pas tout le programme, je mets le résumé. Parce que ça oblige du coup les gens à lire le post que j'ai préparé et non pas juste l'événement. Euh, vous faites la promo de l'événement, donc là ici vous choisissez la catégorie. Nous généralement on est réseautage professionnel, mais il y a plein d'autres possibilités artisanat, Donc marche, ça, etc. ça permet à Facebook éventuellement de réutiliser ces catégories pour le recommander à des personnes qui s'intéressent à ces sujets. Bon, ouais. ça. Euh on dirait avec plein d'autres critères. Hein, oui. Ce n'est pas le seul, évidemment. Mais c'est sympa, parce que du coup, si par exemple, le week-end, ça vous est déjà arrivé, j'imagine vous cherchez sur Facebook euh, quoi faire euh, en local, et que vous voulez quelque chose en rapport avec la danse, bah du coup, euh, vous allez y être, si vous proposez, si vous avez bien coché. Euh, les co-organisateurs... Co pardon <rire> Donc là, on les tag directement sur leur compte Facebook. Donc ça permet ouais. aussi d'améliorer la diffusion, le partage. Oui. Ça incite au partage de cet événement. Ouais, ça démultiplie euh, la, la viralité de l'événement. Est-ce que c'est un événement récurrent ou pas Paramètres de communication. Et pourquoi je n'ai pas le lien... Ah, ben parce que je n'ai pas choisi. Alors, pardon. En personne, voilà. Vous précisez le lieu. De hein, toute façon, vous avez vu, il vous demande les trucs, euh, les trucs classiques. Et voilà, ajoutez des billets. Et là... Euh, vous avez, euh, soit vous rajoutez l'URL de la billetterie, soit vous remplissez et vous en créez un de lien, en fait. Alors, c'est-à-dire, soit on met l'URL de notre billetterie, soit on ouais. utilise la sienne, c'est ouais, ça, ça okay. Oui, Si on utilise sa billetterie, il me semble qu'il y a un bouton « je participe » ou « je m'intéresse à l'événement », c'est toujours comme ça euh, Je oui. crois qu'il y a, parce que vous pouvez avoir, sur un événement Facebook, vous pouvez dire « soit je participe », il y a des personnes qui marquent « je suis intéressé. Ah. ah oui, voilà, oui, oui, oui c'est ça, mm -hmm. oui. Ce qui ne veut, veut pas dire qu'ils vont participer, par contre, faites attention, il y a quand même une... Il y a un truc, pardon, que j'ai entre les deux. Pas mis, paramètres de communication, ça voilà. Hein. Soit vous affichez la les... liste des invités, soit vous la mettez pas. Là aussi, est-ce que vous gardez ça ouvert aux organisateurs ou, ou pas Et là aussi, est-ce que vous voulez filtrer un petit peu Là, il y a des machins qui viennent, mmh. on n'est pas d'accord. Okay. Quand vous choisissez l'événement virtuel, c donc s'il s'appelle virtuel, <rire> <oui>. <rire> euh, vous pouvez utiliser aussi le système vidéo Facebook. Là, aujourd'hui, nous, on diffuse notre événement sur LinkedIn. On aurait très bien pu diffuser sur Facebook. Et il vous propose, en fait, le système de vidéo live directement intégré dans les événements. Donc, pour un événement en ligne, et bah, assez nice. si vous le faites en ligne, ça peut être sympa de le mettre sur Facebook si vous avez une belle communauté Facebook. Ouais. Bientôt, d'ailleurs, non on va essayer, ouais. Euh, le mois prochain on va essayer de le diffuser à la fois sur Facebook et sur LinkedIn, pour pas uniquement être lié à LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions là-dessus là? là que vous l'utilisez été... les Facebook, les événements Facebook Oui, vous les utilisez, vous publiez vos événements Oui. C'est bien. Non, c'est gratuit. Facebook, qui va vous dire si vous voulez que votre événement soit un peu plus connu, ça serait, vous pouvez mettre une petite pièce et faire booster. Mais oui. euh, voilà, c'est ça son intérêt. Mais euh, le, la plateforme, l'accès à la plateforme et à la publication d'événements est gratuit. Est-ce que bah là, pareil, hein, il va y avoir un café outil en octobre sur tout ce qui est publicité ciblée Est-ce que ça fera partie ou est-ce que je suis un peu à côté mmh, Ça peut. Ça, ça, ça peut. peut. <rire> voilà. J'ai <rire> le 6 octobre. Ok. Euh, donc en guise de résumé, donc un événement, c'est bien pour un événement populaire et pas forcément pro, mais ça peut aussi. Euh, donc là aussi, plutôt facile à en prendre en main. J'ai presque envie de dire peut-être plus que, que Google, parce qu'en plus, il a une, une interface plutôt euh, sympa. Euh, L'avantage, évidemment, de faire ça avec un réseau social sur un réseau social, c'est du coup bah, le, le, la facilité de partage et de diffusion. Mmh. Donc ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le, le, le grand ou, plus. Ou la découverte de, votre, de ton événement. Ce que tu disais, les personnes qui parcourent un peu par catégorie, oui. qui, qui vont regarder un peu les événements à faire autour de chez eux. Donc ça, c'est aussi une manière... Euh, votre Google Form, personne ne va le découvrir. Hein. Mm -hmm. Oui. oui. Euh, collaboratif aussi, comme euh, je vous l'ai dit, et gratuit. Donc, les, les, les points d'attention, il faut une page okay. Facebook. je dis bien une page Facebook. Euh, le lien description aussi, il, est un peu, il ressemble un petit peu au Google. Là, euh, euh, il y a des lettres et des chiffres, etc. On dirait... un un mot de passe, un bon mot de passe. En il fait. n'y <rire> euh, a pas possibilité de collecter des données, à ma connaissance. Donc on a le nom du profil Facebook qui participe, mais on ne peut pas ouais. avoir son email. C'est-à-dire ouais. que si on veut communiquer avec un participant de votre ouais. événement Facebook, il faudra le faire via Facebook. Ça. Donc ça vous enferme un peu dans l'univers Facebook. Si vous décidez d'aller sur un événement Facebook, vous allez devoir tout faire sur Facebook quasiment. Enfin, oui, c'est ça. Difficile de faire autrement. C'est ça. Et, euh, et puis, bah, c'est l'inconvénient le, le, de l'avantage, c'est que bah, vous êtes, euh, vous êtes dans les, au milieu de tous les autres événements. Donc, euh, à vous de créer un visuel qui va bien, justement, euh, quelque chose qui soit impactant, un titre qui soit impactant aussi. Euh, voilà, ça, ça y joue beaucoup. Et de faire un événement qui soit bien précis d'un point de vue de, du contenu, est-ce que c'est en ligne ou en présentiel, et, etc. Et, euh, et de publier aussi régulièrement sur, le, sur votre événement. Allez, troisième type d'outils. ISIS, Isis et l'OASO. Alors, la question d'ISIS sur l'OASO, c'était est-ce que l'OASO est réservé aux assos Bah La réponse est, est oui, il me semble. Euh, C'est uniquement pour les assos, pour les Est-ce que vous connaissez l'OASO Nous en avons entendu parler. Donc, il un outil plutôt d'adhésion pour euh, collecter des adhésions en ligne, à l'origine, euh, dédié aux associations et qui petit à petit, a évolué vers de la billetterie. Alors nous, on ne l'a pas testé en tant que billetterie, on l'avait testé pour des systèmes d'adhésion. De ce que j'ai vu euh, rapidement, euh, notamment avec des, des collectifs ou des entreprises de la région, l'Artisanoscope, pour ne pas les citer, euh, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une solution de billetterie intégrée. C'est-à-dire que vous pouvez créer à la fois une collecte pour une adhésion, mais également une solution de billetterie. Et vous avez même le système, euh, la partie euh, automatisation, où vous pouvez envoyer euh, des e-mails à vos participants une fois qu'ils ont euh, coché, qu'ils participaient à, à l'événement. La spécificité des loisirs, c'est leur modèle économique. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle économique des loisirs. En fait, quand vous voilà, il y, y, y a un système de tips, de pourboire, en fait, quelque part, euh, que vous allez laisser à la plateforme. C'est-à-dire, vous achetez une place à 10 euros, la plateforme vous dit Tiens, bah, est-ce que euh, on vous suggère de donner 2 euros pour le fonctionnement de notre plateforme et Loisseaux? Et bien, sur la billetterie, c'est un petit peu la même chose. Ils vont ils vont utiliser ce système-là pour inciter en fait à faire des dons à la plateforme. C'est assez chouette comme, euh, comme modèle économique, c'est innovant en tout cas. Après, du point de vue participant, de ce que j'avais observé, ce n'est pas toujours compris. Euh, nous, sur des, euh, des collectes d'adhésion, il y a des personnes qui ne comprenaient pas euh, cette partie-là. Et quand on est aussi face à des, des pros qui réservent, en fait, c'est compliqué par rapport au système de, comment dire, de, de, de notes de frais, etc. de dire, ah, bah, oui. tiens, mis, euh, au lieu de mettre 10 euros, j'ai mis 12 euros. Quoi. Voilà, ah, ouais. bah, non, le prix, c'était 10 euros. Pourquoi tu as mis 12 euros si, si on est sur du gros, le gros reproche que je fais à l'asso, il n'y a pas de facture non plus pour Il y a un billet qui dit combien on a payé, ouais. mais il n'y a pas de facture, il n'y a pas de TVA séparée, donc il faut toujours faire okay. contourner en disant mmh. si Je le passe dans le perso, je fais une note de frais, puis je recoupe la vie. Okay. Euh, je pense que c'est leur plus grand handicap. Ok, je ne sais pas ça, je ne sais pas. beaucoup. Ouais. <rire> Allez-y. Après, c'est une asso, donc on peut justifier les 2 euros supplémentaires, par exemple, en mécénat. Possible, mais euh, ça fait quand même pour 2 euros, souvent ça fait une mécanique un peu. Euh, administrativement, ça fait euh, c est, c est pas confort pour euh, 2 euros. C'est un petit peu l'inconvénient, mais ce modèle-là, avec des particuliers, il marche bien. Il est, euh, il, il est rentré un peu dans les mœurs sur Internet, ce, ce modèle d'ajouter de, de, comme ça. Voilà. Mais par contre, c'est réservé uniquement aux assos. Si vous êtes une organisation, une entreprise, vous ne pouvez pas aller sur Eloiseau. À moins que c'est changé, mais en tout cas, c'était ça comme ça avant. Pour répondre à Isis. Oui, alors Isis, elle a une autre question. Oui. Euh, sauf s'il y a d'autres... Non. Euh, elle demande, est-ce que c'est payant sur LinkedIn Non. Et l'Oiseau Ah, et l'Oiseau euh... Pardon, Isis... Ah, la billetterie LinkedIn ouais, voilà. D'accord. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. Ah oui, oui. Mais euh, bah, non, hein. Bah non, LinkedIn, c'est la logique de réseau social aussi. Donc, ouais. euh, ce qui nous fait payer, c'est le fait de, de booster un peu euh, nos publications, de vendre de la publicité, mais pas forcément d'utiliser la plateforme, ouais. Oui. Bah, là, après, sur LinkedIn, ça va être création d'événements. On ne peut pas vraiment parler de, de billetterie, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, ah, euh, oui, oui. Il, là où il faut faire attention euh, sur LinkedIn, quand on fait un événement et où on veut, on veut que les personnes s'inscrivent à l'événement via LinkedIn... Euh, et ben, il faut être bien sûr que la personne a vu le, le lien d'inscription qui n'est pas très, très mis en valeur oui. hein, généralement quand il y a un événement euh, qu'on qu crée sur LinkedIn je vais chercher toutes les personnes il y a peut-être des personnes qui sont ici d'ailleurs qui ont reçu ce mail là, qui dit merci de votre intérêt pour euh, tel événement, pensez bien à vous inscrire parce qu'il y a des personnes qui pensent que s'étant inscrites sur LinkedIn elles se sont inscrites à ah, oui, oui, oui, oui, oui. mais en fait non il y a voilà. s'inscrire sur LinkedIn, tu veux dire, plus le lien de la billetterie. Ouais, c'est ça, il faut. Et c'est deux actions différentes, et c'est vrai qu'en termes d'interface, c'est pas forcément très clair sur LinkedIn. Ouais. Après, l'avantage, c'est que bah, si ça fait partie de personnes qui ne font pas partie de votre réseau, bah, moi, il y a des personnes qui font maintenant partie de mon réseau parce que bah, j'ai eu une relation de one-to-one -one avec cette personne en, en message privé, et j'ai dit, bah, super, pourquoi ça vous intéresse, etc. Et, et ça, ça, ça peut être une façon un peu détournée de. de, de, de d'avoir d'autres types de participants euh, par rapport aux, aux habituels. Je pense qu'Eloasso, il peut être super intéressant pour les assos qui font déjà leur collecte d'adhésion via cette plateforme. Bah, basculer vers la billetterie, ce sera assez confortable, assez rapide en fait, et, et très simple à tester. Donc ça, ça peut être, ça peut être pas mal pour, euh, pour ces assos-là. Alors là, il y a Nicolas... Alors pardon, on a déjà dit. Euh, Nicolas précise, « Eloasso est destiné aux assos, mais c'est une SAS qui gère... » bien qu'ayant obtenu l'agrément entreprise, solidaire, d'utilité sociale voilà parce oui, c est, c est bien enfin, so oui oui c'est bien une l'OSO est réservée aux ASO mais c'est une, une entreprise effectivement ouais. Ouais. Ouais. derrière c'est une entreprise qui pilote euh, ses développements, il y a quand même pas mal de développements hein, sur des outils comme ça, on en parlera après de ce que euh, une billetterie c'est du travail de dev pour coller aussi aux besoins et aux usages des clients quoi. et là j'ai euh, Isis qui dit il faudrait décocher la case qui propose un complément c'est ta... pour L.O.A.S.O. ça Pardon, non, je ne connais pas, c'est ça Ah, ça. La... ah je... la case qui propose le complément... Ouais, euh... complè... quand tu crées l'événement... Oui. Euh... Encore en, en qu'organisateur, régulateur, tu as une case où tu peux cocher en disant est-ce que le participant pourra être appelé à mettre un complément ou pas ouais. et tu donnes une... de mémoire, ça n'a tu, tu donnes une donnes fourchette. Donc après, si tu veux... compléter Sur les <smartements> adhésions, c'est pas défaut, pour une en... semble. Les adhésions, je ne sais pas, je jamais fait vraiment. ne ok. pas peux encore les garder aussi, non on peut, on peut décocher. Après, dans les stats, ils disent qu'il y a 50% des participants qui vont donner. Ouais. 50% qui ne vont pas donner et que ça suffit à faire tourner le truc. Ouais. Non, bah, mais je trouve que c'est un très bon modèle. Après, euh, voilà, pour les pros, c'est moins facile. Mais pour le grand public, je trouve que c'est un excellent ouais. modèle, hein, ce modèle de, de don à la plateforme. Hein. Est-ce que vous savez si dans Elo Asso, on peut rajouter un plan de salle pour des événements du coup plutôt culturels où il faut choisir où ils peuvent choisir leur place. Pas testé la... bah, je pense la... que oui parce que je pense que oui quand on avait fait on pouvait rajouter un texte il me semble qu'on peut rajouter une image ouais. Il me mais, mais après ça dure une fois que la personne elle a l'air, mais avant je suis pas sûre. Tu veux dire un plein salle où de les personnes vont réserver une place. Ouais. Ah je pense bon, ça pas. Va, ça va, non. Non, non, je ne crois pas. J'ai vu que c'était possible sur l'outil qu'on va présenter après ouais. via une extension particulière, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit. Et jusque là, ouais. euh, J'avais vu des, des, des logiciels de billetterie plus dédiés à la culture, et souvent c'est des logiciels carrément propres à ce métier-là, parce que il y, y a des logiques qui sont différentes, bah, notamment le placement, le plan de salle, etc. Et c'était des logiciels, il y avait des logiciels dédiés à ces secteurs-là. J'avais vu ça avec une association, ouais, locale. avance un petit peu. Euh, alors Evan Bright, c'est celui dont on se sert le plus souvent, fait, non mm. euh, je ne sais pas si il y en a qui connaissent, bah, après vous bah, normalement vous connaissez puisque bah, c'est un peu... Grâce à au moins ce en tant que bien. participant on va dire. Euh, L'appareil dans le chat si, si jamais vous avez des, des expériences là dessus, alors, Eventbrite, il y a plein de choses. Je vais essayer de pas vous noyer. Je vais peut-être préciser juste pourquoi on l'a utilisé à, à la base. Nous, je crois qu'on était sur Google Form ou les équivalents au début. Ouais. Euh, on a vu leur modèle économique à Eventbrite, donc une grosse plateforme. Hein, je crois qu'ils sont américains, il me semble. Je suis pas certain. Euh, leur modèle économique, c'est de prendre une, une commission sur le chiffre d'affaires généré par votre billetterie. Donc, si vous êtes sur des événements gratuits, finalement, vous avez un outil euh, assez pro, très accessible. Si vous êtes sur des événements payants, on avait déjà testé avec un événement payant. <rire> ça nous arrive, des fois. Et euh, effectivement, bah, leur modèle, c'est de prendre une commission, je ne me rappelle plus combien, mais une commission sur chaque place vendue. Quoi. Voilà. Alors, est-ce que je peux pas un peu... Si je fais... Non, est où est ce qu'il est non, putain, tout est euh, Donc là, ben, vous êtes un peu dans les coulisses hein, du monde digital. C'est ça, vous avez toutes nos stats là. Et tout notre chiffre d'affaires, d'ailleurs, généré par la billetterie. <rire> c'est ça. <rire> en brut. En brut. <rire> donc là, c'est les événements à venir. En guise d'exemple, je, euh, je vais prendre un événement euh, qui nous a bien plu. Et qui, je pense, vous a bien plu aussi, pour ceux qui ont pu venir. C'est Cultivons l'innovation. Euh, voilà, donc bah déjà vous avez vu on peut, on peut accéder aux événements qui sont, euh, qui sont passés donc bel événement plus de, à plus de 230 personnes euh, donc euh, voilà vous avez moyen de rentrer les infos de base alors ce qui est en train de se passer là le fait que ça tourne un peu ça fait, pas, ça fait partie de, ce, de la croix là quand je vais faire le récap là ça il, rame. il est un peu là <rire> euh, donc voilà, vous mettez le titre, l'organisateur, le type d'événement, toujours pareil, euh, les, les tags ici, de façon à retrouver euh, plus facilement euh, euh, votre événement parmi tous les autres. L'endroit, hein, vous précisez le lieu, la date et l'heure, les euh, etc. Donc là on a une option plan de salle sur, euh, sur, euh, sur Eventbrite. Ouais, là ici, là, hum. pardon, hein, elle, est en, elle est en grisé, là. Parce que c'est euh, un événement passé, on n'a euh, pas utilisé ouais, la fonction. Ouais. Aussi, et puis là, pareil pour les cafés outils, on... On se dit que vous êtes grand que vous allez l'avez <rire> euh, Pour les détails, c'est là que vous, faites, que vous mettez l'image. Donc là, elle est inscrite. Hein, le, le, le format est inscrit. 2180 par 1080. Euh, vous mettez bah ce que je vous disais hein, donc là ici dans le visuel là j'étais à l'effort en plus j'ai vraiment mis des couleurs voilà euh, tu voulais que ça, que ça claque hein, ouais. Ouais. <rire> voilà euh, tous les détails euh, c'est pas interdit de changer cette image ça ça peut être pas mal parce que du coup en gardant la hum, charte graphique mais en changeant ce qu'il y a dessus bah déjà ça permet d'avoir d'un seul coup d'œil euh, le, le contenu de l'événement donc le petit résumé la description euh, qui est suivi aussi après des infos pratiques. N'hésitez pas si je vais trop vite, mmh. si, des... si vous avez des questions. Donc ça, c'est pas mal. Un des inconvénients aussi d'Eventbrite, c'est que alors, même s'il est super bien fait, euh, vous ne pouvez pas mettre une flopée d'émojis et le rendre euh, très... Euh, voilà, ça y passe pas les émojis. <rire> Moi, ça me rend Oui, on va peut-être peut changer de billetterie du coup. C'est comme ça. <rire> <rire> voilà. Euh, vous pouvez mettre le nombre de... de la, la capacité vous pouvez dire, euh, vous pouvez faire en sorte, est-ce qu'on peut voir là, vous pouvez faire en sorte de, de donner un effet de... Mince. Comment on appelle ça de, de, gérer, de, de Créer de la pénurie, oui, non Oui, voilà, ça. merci, oui, c'est ça. Ce que disait Marie De rareté, ouais, ouais. exactement, mmh. merci. Euh, donc ça, description, bah, vous avez vu un empêchement dernière minute, cela arrive à tout le monde, etc. Mais mmh. ben voilà, l'histoire. que... <rire> Ça, on le marque de partout. Même, hein, vous euh, avez... euh, voilà. euh, la quantité de max maximale par commande, c'est-à-dire que là, bah, si vous voulez emmener des potes, pas de souci, mais il ne faut pas qu'il soit plus de 4. Pareil avec okay, les vous pouvez amener plein de potes, hein, euh, allez-y. Voilà. Mais il faut les mettre. Il faut juste les inscrire. Okay. Euh, voilà pour ça. Et. Euh, vient le moment. Attends, qu'est-ce que je peux regarder d'autre ouais, Code promo, billets en suspens. Parfait. Voilà, vous avez vraiment plein, plein d'options. Il y a certains qu'on qu n'utilise pas, les, ouais. les, les codes promo. Vous avez un système de modules pour avoir des, euh, des personnalisations en plus, etc. Donc euh, je pense que ça peut coller peut-être à des besoins différents. Mais nous, on n'a pas tout testé parce que c'est un outil qui est très, très complet. On l'avait dit, hein, on va du plus simple au, au, à celui qui répond à le plus de besoins. Ah, voilà, afficher le nombre de billets restants. Et puis on met un petit mot, on peut aussi mettre un petit mot pour dire « Eh mais ben, trop tard voilà. !» <rire> Il n'y en a plus Mais poliment <rire> puis on fait une contre-proposition, mais tu peux quand même venir à un autre événement. Ouais, ouais c'est ça. Euh, donc avant de publier l'événement, bah vous pouvez gérer euh, le, le type d'événement dont il s'agit. Est-ce qu'il est public ou est-ce qu'il est privé Donc euh, diffusable que par le lien... Euh, que par le lien de, de, de partage, de donc privé. C'est-à-dire que sur la plateforme Eventbrite ou en cherchant sur Google, on trouvera pas votre événement. Il faut il faut avoir reçu le lien euh, pour pour y accéder. Par contre, ce lien, si vous vous le partagez, ben bah, toutes les personnes Mais... euh, qui ont le lien peuvent, peuvent s'inscrire. Voilà. C'est pas un lien qui est réservé à un compte. C'est un lien privé qui est pas diffusé en fait. Voilà. Euh, vous pouvez aussi le rendre d'abord privé. C'est ce qu'on avait fait pour je sais plus quoi, c'est-à-dire on l'a ah ouais, rendu fait privé. Euh, oui, si c'était pour un T-rex. D'accord. Euh, on avait fait en sorte qu'il soit privé d'abord pour pour les personnes, les adhérents du club ou T-rex. Ouais. Et euh, pour que eux ils s'inscrivent en premier. D'accord. Et qu'ensuite. Euh, on l'ouvre à d'autres intéressés éventuellement bon, quoi. Date, ouais, okay. Exactement. Euh, je vous parlais de liens d'inscription pas très digestes. Euh, C'est un détail, hein, mais là. Bah, c'est plus facile à retenir que tinov22eventbrite.fr plutôt que euh, fgxf euh, euh, 04321 quoi. Et ainsi OK. suite. Ça, Ça un, un... On ouais, peut personnaliser euh, ce ouais, lien. Exactement. On a ah, toujours eventbrite.fr euh, euh, mais on peut euh, personnaliser euh, Ouais, ah, donc là ce y a ici, vous, cl vous cliquez, ah, vous vous hein. euh, comme comme vous avez envie. Donc vous avez les vous voyez qui euh, qui euh, s'inscrit à l'événement. Qu'est-ce qu'on peut regarder bah, le formulaire de commande là, tiens par exemple personnalisable, il me semble. Ouais. Hein, donc là, euh, là, vous pouvez euh, récolter, parce que vous ne pouvez pas trop faire euh, les, euh, ce qu'on a vu euh, avant, les informations que vous voulez sur les personnes qui sont inscrites. Mmh. Vous pouvez le rendre obligatoire ou pas. Bon, nous, il y en a très peu qu'on rend obligatoire. Mmh. Euh, on aime savoir quand même d'où les personnes viennent et puis on aime bien savoir si les personnes elles sont intéressées par notre newsletter ou pas. En toute rigueur, il faudrait préciser, effectivement, quand on collecte autant d'informations, pourquoi on les collecte d'un ouais. point de vue RGPD. Ouais. Ouais, ouais. Donc eux, c'est vrai qu'il y a plein de cases à, de cases à cocher, mais euh, il ne faut pas non plus trop en mettre parce que vos participants, bon, voilà, si on leur demande 50 questions, ça ouais, peut les ça faire ça. fuir aussi. Quoi. Ça peut, ouais, exactement. Regardez le temps, le, la limite de temps. Et puis bah, là, nous, en l'occurrence, comme c'est gratuit, on n'accepte pas les demandes de remboursement. Ce serait la meilleure <rire> euh, D'un point de vue du marketing.. Bah un truc, euh, est-ce que je vois les, les liens de suivi Ouais, si, allez. On voit on peut, les liens de suivi on peut, Ouais, allez, on peut allez, regarder. Euh, un vite. lien de suivi, en, en deux mots, c'est un lien qui va avoir une petite balise. On a fait un café outil là-dessus aussi, une balise qu'on appelle UTM, qui va vous permettre de connaître d'où vient la personne. Donc, pour nous organisateurs, sur euh, un an, sur tous nos événements, on peut savoir euh, finalement quels sont nos canaux de communication les plus efficaces. Donc, c'est pas inintéressant quand on organise pas mal d'événements. Sur un café outil, ce n'est pas forcément significatif. Par contre, sur l'ensemble de notre programmation d'événements, ça peut être intéressant et significatif. Donc, on crée des liens de suivi pour chaque euh, plateforme. C'est vous qui allez les créer, en fait, hein. Euh, là tu en as créé euh, pas mal avec euh, une codification qui, est, qui nous est propre est en est fait propre, hein. oui. Oui. Oui. après attention hein, si vous aimez bien plaisanter attention quand même parce qu'à un moment donné ça se voit si vous avez envie de mettre un, un petit truc ah oui. c'est oui. dans l'URL après hein. ouais, c'est à dire ça. que ça sera euh, euh, cultivons22.eventbrite.fr euh, point d'interrogation UTM égale OA par exemple quoi. Ouais, si voilà. vous mettez des blagues ça. Ben, ça peut être voilà. une Mais manière de différencier son lien aussi ça peut être une manière justement aussi de <rire> Bah, par exemple, si vous vous inscrivez par tel endroit, eh bah, vous avez droit à une réduction, par mmh. exemple. Ou si vous êtes inscrit à tel autre endroit, bah, vous avez droit à un cocktail gratuit. Enfin, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez, mais, <rire> mais voilà, ça peut être. Euh... Et puis pour optimiser la prochaine campagne, pour un prochain événement, mmh. en fait, peut-être que vous sous-estimez un, un gisement. En fait, vous pensez que les gens viennent pour une, par un canal alors qu'en fait, c'est un. Ouais. Tout à fait. Alors là, ce qu'on voit, euh, qu'est-ce qui remporte haut la main euh, les, les suffrages de tout le monde ben, Chez la, nous, on va dire. Chez nous, mais à, effectivement, mais à chaque fois, c'est euh, la newsletter. Quoi. Et là, on vous renvoie à, à, au Café Routier du mois de septembre, puisque ça va être sur les newsletters. Ouais. Euh, donc, newsletter, ensuite LinkedIn. Parce que c'est le réseau social sur lequel on a une activité, l'activité la plus forte. Et Open Agenda, c'est notre site web, en fait. Voilà. c'est ça. Mais par exemple, voyez, sur Instagram, quand je fais des, quand je fais des stories, les gens y voient, mais ils cliquent pas forcément. Mais sur WhatsApp, il y en a trois qui ont vu, il y en a deux qui ont pris, et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant. intéressant, voilà, si vous avez des, des événements où il y a suffisamment de participants ou vous avez une programmation événementielle récurrente et vous voulez interpréter ça à la fin de l'année, c'est vraiment des outils en fait, de, de, de marketing, quoi, de, de suivi marketing. Quoi. Voilà, et puis, et puis, ah oui, c'est un autre truc qui Alors, donc, les commandes, les participants, vous pouvez voir euh, de qui il s'agit. Et il y a ça aussi qui est quand même pas mal, l'email aux participants... Mmh. <rire> l'email aux participants Alors, on vient à la euh... logique d'automatisation c'est à dire ouais. qu'il y a des emails qui sont par défaut il me semble quand on ouais. crée une billetterie alors qui sont, alors, je sais pas si c'est parce que le mien il est pas, je sais plus si je l'ai mis en anglais ou en français mais c'est écrit en anglais en hein. c'est écrit remind etc, ouais. ou etc. bon après c'est pas très compliqué hein. on, imagine... on imagine bien de quoi il s'agit donc euh, en... en rétro planning là vous avez euh, les mails que j'ai envoyés pour l'événement donc là celui là hop c'est dans deux semaines c'est déjà la semaine prochaine. Et là, ici, là, les, au fait vous venez cultiver l'innovation à quelle heure C'était parce qu'il y avait des, des, des ateliers. ateliers. Voilà. Donc on avait besoin de savoir. Il n'y avait pas encore la, la fonction que j'ai failli vous montrer de, de, de, de faire en sorte que votre billet, il soit en quelque sorte divisible en, en différents moments, de façon à dire, bah, de façon, voilà, moi, je travaille jusqu'à telle heure, je vais rater vais rater cette ce Plusieurs séquences dans l'événement, tu veux dire mais je pourrais venir à partir de 18h et comptez moi pour 18h mais pas pour mmh. 16h désolé je peux pas venir ou j'ai pas envie etc. Euh... à tout à l'heure donc là celui-là c'était vraiment euh, bah, le matin même peut-être pour des un histoires rappel. de stationnement peut-être non là-bas je sais plus ouais euh, il ouais, y avait eu ça mmh. aussi et alors il y a lui alors je vais copier parce que sinon ça marche pas bien ça c'est celui que j'ai envoyé après donc c'était un événement qui était le 21 septembre non c'était le 20 septembre euh, et Pensez aussi, dans les bonnes pratiques, à remercier les personnes. Et, et, et, et donc voilà, je vous montre un petit peu comment je fais. donc J'ai repris l'image. C'était il y a déjà deux semaines. On a, mis, euh, on a mis en, en replay Allez, la la, la, sur la chaîne YouTube. Et on a fait le lien avec l'événement qui a suivi. Oh, C'est malin ça. Qui était... Euh, le mardi 9, l'événement qu'on aime beaucoup. Coucou Jean-Philippe. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, le prochain, c'est le 10 octobre. C'est fort oh, en date. <rire> Et euh, donc là, voilà. Donc, pour les gens qui sont à peu près enfin qualifiés, enfin, à peu près, pas du tout à peu près, qualifiés de la même manière pour ce type d'événement, eh ben, je leur ai dit, je leur ai mis un teasing. N'hésitez ben, pas, profitez-en. Si, si ça vous a plu, si vous en voulez encore, ben, inscrivez-vous au mardi 9. Et ce qui est chouette sur Eventbrite, c'est que tous ces emails, on peut les planifier en amont. Oui. et vous définissez euh, à quelle date vous les envoyez. Ça l'envoie à tous les participants euh, inscrits à cette date. C'est ça. Donc euh, pour les organisateurs, c'est confortable de ne pas faire ça à la dernière minute, euh, dans l'urgence, au moment où on doit préparer l'événement, et d'avoir euh, ces emails qui partent tout seuls. Voilà. Donc il y a moyen d'envoyer un message test, pour voir si on n'a rien oublié, parce a des fois, dans cette présentation-là, on se l'envoie soi-même et on se dit « voilà, j'ai oublié ça, etc. » On l'envoie immédiatement ou pas, on l'envoie à tel jour, telle heure, etc. Ou alors, on est du genre à vraiment être très fort en jour et en heure. en euh, minute. J'ai. Si, moi ça m'est arrivé une fois. Tu parce veux que dire que je dans 10 jours, deux 12 heures, ouais, c'est Ouais, ou si tu joues sur un... J'aurais pu mettre seconde euh... quand même. Ouais. <rire> Après, si vous envoyez à beaucoup de personnes, ça envoie par vague. Ça, c'est à retenir. Mmh. Euh... Pas... Oui, Marie petite remarque c'est que si vous planifiez vos emails enfin vos messages c'est super ça vous libère de la charge mentale mais attention si vous faites des variations dans votre programme n'oubliez pas que vous avez écrit des mails il y a longtemps mmh, ouais. Et aussi, la juste dose de mails, c'est pas mal aussi. Oui, il ne faut pas trop en que... faire. Il faut que soit sinon, utile. Là. Terrible. Vous avez reçu mm. plein de mails de l'organisateur. Vous avez l'impression que c'est toujours la même chose. C'est bête. Il, ouais. il vous a dit que c'est plus au même endroit. Mais ça, vous ne l'avez pas vu. Parce que c'est dans les derniers mails. Non, ça s'arrête jamais. À euh, L'avantage aussi d'Eventbrite, c'est qu'il y a aussi une appli qui est qui est dédiée avec laquelle vous pouvez aussi euh, faire bah, du contrôle euh, à l'entrée. Ouais, ouais. c'est ça, exactement. Contrôle à l'entrée. Vous pouvez voir les statistiques. C'est-à-dire que là, par exemple, au niveau des ventes, vous avez vu, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hop, il y a un gros pic au niveau du jour, enfin quasiment du jour J de l'événement. Okay. Le nombre de billets vendus, etc. Et le nombre de personnes euh, validées enfin, enregistrées, enregistrées en fait, enregistrées oui. euh, sur place voilà. euh, lors de l'événement. Oui. Voilà. Euh... Donc voilà, c'est un des outils les, les plus complets euh, qu'on qu ait vu, euh, qu'on ait utilisé nous. Alors on a eu la chance de, de croiser Jean-François également qui est, qui est présent ici. Oui, ne nous quittez pas, ouais. ne nous quittez pas. Qui, euh, qui est venu coworker euh, au Moulin Digital euh, et euh, il nous dit, bah tiens, euh, moi aussi euh, j'ai développé, euh, je travaille au développement d'un outil, qui répond en fait Jean-François si tu vas venir nous, nous, ouais, nous rejoindre Ouais, je vais la place. Hop, ça je prends. Hop là. Tu ça je ouais, te... vas-y. Le micro. Je te donne juste cette prise là. Hop. Ça passe. Ça je ferme. Je prends OK. prise là. Euh, toi Jean-François, du coup, alors, je ne sais pas si ça s'affiche. Marie, tu vas peut-être nous dire. Ok. Je là. Hop. On, on va passe. afficher tout ça. Oh, la prise 6, est capricieuse. Est Toujours pas. 1, 2. C'est bon Ouais, ça doit marcher. Euh, ça passe ici, si là, ça va, ça va bouger. C'est oh, bon. Il okay. ne okay. faut pas bouger parce que ça va être sensible, ah, okay, Ça marche. Donc Jean-François, quand on, on s'est croisés, tu, tu nous disais, tu nous disais ben, voilà, moi je travaille sur le développement d'un outil, donc tu vas nous en parler brièvement, mais tu nous disais aussi... Dans un événement, selon la typologie d'événement, il peut y avoir plein de besoins spécifiques. Et ben, nous, notre bien outil, bien. Non, non, ouais. on essaye d'adresser aussi euh, des besoins qui ne sont pas couverts peut-être par les outils les plus généralistes ou les plus euh, grands publics. Oui, alors PressEvent, c'est une, une plateforme qui a été développée il y a un peu moins de 10 ans. Donc on a, euh, on produit euh, ouais, quelques centaines d'événements euh, par an, et ça s'est arrivé Et on a à chaque fois, et vous le verrez lorsque vous démarrez des événements professionnels, des typologies qui sont systématiquement différents. Vous avez toujours un, un petit use case qui ne euh, va pas tomber dans la case du logiciel que vous avez utilisé. Où vous allez avoir besoin de peut-être plusieurs outils ou de vous adapter. Donc là, on va, on va parler de ça. Nous, on est pour vous placer, on a pre -pre -event, on est un peu dans la, les outils, euh, on va dire couteau suisse de l'événement, un peu comme euh, ce qu'on a vu avec Bright. Ouais. C'est-à-dire qu'on va, on, on va courir un large panel de fonctionnalités, on va, on va répondre à pas mal de besoins pour l'événement voilà, professionnel toujours. Et on va, euh, on va aller peut-être un peu plus loin dans, dans certaines fonctionnalités. Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Par exemple, nous, on ne fait pas de la billetterie payante. Donc, on est en dehors de ce cadre-là. Mais on va proposer d'autres choses. Alors, plutôt que de vous faire une, une démo du produit, je vais, on va peut-être parler des, justement de ces cas d'usage qu'on a rencontrés, qui pourraient vous intéresser, et qui pourraient aussi euh, être parlants par rapport à l'expérience que vous avez, que vous allez avoir sur l'organisation de vos événements. Alors, je vais avoir quelque chose ici. On va pouvoir... Alors, voilà l'exemple ici. Là. Donc, des cas d'usage, c'est quoi C'est des, des personnes qui viennent te voir, des pros qui disent bah, « Moi, pour mon événement, euh, je vais faire, faire ça et mettez-moi en place l'outil. » Exactement. Okay. Des... Donc, ils nous contactent en disant bah, « voilà J'ai testé ceci, cela. Euh, là, j'ai un cas bien spécifique. » Ou « Est-ce que vous pouvez donc répondre ?» donc, là... Par exemple, on avait le cas d'une foire au vin euh, dans, dans, dans le chez Leclerc. Et euh, l'organisateur, le, donc c'est quand même des événements assez importants pour, euh, pour ces gens-là, parce que c'est un moment où il y a quand même euh, une bonne montée chiffre d'affaires, il y a pas mal de ventes qui se, se réalisent. Et ça permet aussi de faire entrer, de faire venir des nouveaux clients, de peut-être les fidéliser par la suite. Et, euh, et sur cet événement-là, il y avait un besoin d'envoyer de, un certain nombre d'invitations à un carnet d'adresse mmh. déjà défini. Et éventuellement, si possible aussi, de dire aux personnes, venez, on fait une soirée euh, foire au vin, et euh, venez avec, euh, avec votre compagne, euh, compagnon, venez avec des amis. Et donc, on avait cette possibilité-là, nous, sur la plateforme, de dire je viens avec euh, tant de personnes supplémentaires. D'accord. Et éventuellement, de saisir aussi leurs coordonnées, de manière à les faire entrer, après, dans un cycle euh, voilà, okay. de communication. Et donc, on a un événement qui, euh, qui s'organise et qui devient un peu aussi... Euh, qui a, comme euh, tu le disais au début de l'événement, hein, c'est-à-dire que c'est euh, un prétexte pour aussi faire levier sur la communication, sur les ventes et euh, voilà faire adhérer d'autres personnes, euh, d'autres segments de marché ou l'élargir pour, pour notre, notre business ou vos, euh, votre activité. Donc ça, c'était un, un truc qui a, qui a assez bien marché, assez intéressant pour le, pour le client. On a aussi bon, des événements... Euh, dans un domaine un peu plus gros, là on avait, et ça c'est aussi un cas d'usage assez intéressant parce que euh, on, on, a fait, euh, on, a, on avait fait le, le, le grand prix de Formule 1 l'année dernière au Castelet, donc on avait, je crois, il y a 80 000 personnes quand même sur place. La billetterie, ils sont passés par la billetterie Alors la billetterie, <rire> c'était la billetterie, euh, je ne sais plus si c'est Eventbrite ou un autre, justement, c'était okay. payant euh, qui, euh, qui s'occupait de ça. Et ils, donc ils, ils nous ont contactés parce qu'ils avaient des besoins pour gérer tout ce qui est euh, VIP. Euh, tout ce qui est également d'autres catégories, la presse, etc. Donc des besoins qui étaient encore une fois particuliers, qui étaient propres à leur événement, au terrain. Et euh, l'outil de base euh, voilà répondait ouais. à 80-90%. Et puis là-dessus, il y avait un, un vrai besoin, un vrai besoin à valeur. Parce que quand on a évidemment euh, euh, des euh, quelques milliers de, de VIP presse qui arrivent, il faut les soigner et il faut... Euh, voilà, il faut, faut... C'est vrai qu'un événement de cette dimension-là, j'imagine qu'on ne communique pas de la même manière aux inscrits grand public, aux inscrits presse. Exactement. Okay. Et c'est là aussi où on a euh, voilà, des, des particularités. C'est-à-dire que on va pouvoir créer des badges euh, sur différents formats. Donc là, pour du VIP, on va peut-être être sur des badges format carte CB on va dire plastifié avec un peu de dorure etc et ça c'est des choses mm. que qu'on va pouvoir traiter on va bien mentionner le VIP parce que le VIP faut qu il faut qu'il sache qu'il est VIP mm. Presse, c'est encore autre chose et donc c'est là où on va pouvoir segmenter euh, les, euh, les participants et avoir euh, une présentation adaptée et sur mesure pour chacun d'eux voilà, mmh. C'est ce, ce vrai jeu. que sur cette création de badge, sur les outils qu'on vous a montré, on n'en a pas trop parlé, mais souvent c'est assez générique, les créations de badges sur les, sur les plateformes grand public qu'on vous a montré, on n'a pas cette logique-là d'avoir de, des types de badges par type de public. On pourrait vous faire des badges VIP hein, si vous voulez, mais euh, on les fera à la main. <rire> c'est le cas pour les, la création de badge, mais également pour les formulaires d'inscription. Donc là, on va pouvoir créer euh, différents formulaires d'inscription et les cibler de la même manière. Il y a, ben, tous les VIP, je veux un formulaire d'inscription avec un peu de d'orient ceci cela, okay. euh, quelque chose un peu classe et puis euh, encore une fois le, le, les participants lambda on va leur faire un formulaire plus lambda ou autre et c'est le cas aussi pour des ateliers de travail qu'on va pouvoir faire, euh, des ateliers de co ou de travail dans les entreprises hein, comme, comme ça, ça peut se faire on a des, euh, des individus, des participants qui vont aller dans tel atelier, qui vont avoir tel formulaire parce qu'ils voilà, sont dans tel contexte ou dans telle salle et donc à chaque fois on segmente par type de participants et par rapport, pour aussi rebondir à ce que euh, la présentation qui a été faite sur Google Form, on a Google Form qui est le formulaire d'inscription, le point central. Sur Present chez nous, le point central, le point de départ, c'est le contact. Qui il est, comment il est euh, classé, et où est-ce qu'il va avec son, évidemment, son parcours à travers l'événement et la, la plateforme. D'accord. Donc le, le logique de parcours sur le site, tu veux dire sur le site également, effectivement, parce que le formulaire, on peut l'embarquer. D'accord. Donc, comme tu l'as précisé avant, on a la possibilité de traquer, d'avoir des, des UTM que l'on va récupérer oui, pour savoir quel est... Euh, voilà, D'où il vient etc. et comment il s'inscrit ouais, au carré. Ouais. Exactement. Et, et un, un, voilà, on a ensuite un, un dernier câble, justement, qui était dans le coin, ici, avec l'UMM. Donc, pareil, ça, c'était euh, un événement, donc, sur euh, Syndicat Pro. On va avoir toujours cette particularité d'avoir euh, une segmentation dans les participants. Et là, on a aussi euh, autre chose, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité sur ce type d'événement d'imprimer les badges sur place, sur site. Ça, c'est important aussi, pareil, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a sur pas mal d'événements, sur certains types d'événements, une, une certaine quantité de no-show. Donc, des gens qui disent « je viens », et puis qui en fait ne viennent pas. Donc, si vous imprimez euh, un tas de badges euh, plastifiés à l'avance, pour rien, pareil, on va essayer d'éviter ça et d'éviter le gaspillage en faisant de l'impression sur site euh, avec la, la fourniture d'imprimante et de, de, de, de ce qui va avec. Et d'automatiser tout ça parce qu'il faut quand même, quand on, hier on a un événement, par exemple, on a été sur un événement à Station F à Paris, on avait 2000 personnes, il faut que ça aille vite quand même. Il faut, faut que les 2000 passent souvent dans une heure. Mais il y a une, une équipe souvent qui est dédiée à l'entrée, donc équipe. qui doit être formée aussi à l'outil, j'imagine Alors Oui, c'est l'équipe qui est formée à l'outil. En général, on a soit des douchettes, soit un scan okay. QR code. Mm. Donc la, la formation est assez rapide. Mais derrière, effectivement, il y a une installation parce qu'on a plusieurs imprimantes et on a un algorithme qui va s'adresser à la bonne imprimante pour ne pas la charger mm. et vraiment faire en sorte que les 2000 personnes passent en une heure et que tout soit fluide. Mm. Et ça, pour un organisateur d'événements, ça, ça compte. Quand on arrive sur un salon et qu'il euh, y a une file d'attente, effectivement, ce n'est pas, pas une très, très bonne image. Merci pour, euh, pour ce retour d'expérience, de Jean-François. Donc, euh, peut-être en résumé, on, ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait indiquer, c'est qu'il n'y a pas une billetterie pour des événements, mais il y a plein de solutions en fonction du type d'événement que vous souhaitez organiser. On a vu, hein, en fonction de la diffusion. À mon avis, quand on est sur des événements publics, c'est toujours plus facile, c'est toujours des solutions plus simples que si on est sur des éléments où on veut diffuser des billets différents, comme tu disais, à la presse, à des VIP, etc. Je pense qu'ensuite, il faut, il faut avancer aussi par rapport à, à la, au nombre de participants que vous attendez. On va pas faire la même chose. On va débrancher tranquillement. On va pas faire la même chose pour 20 participants ou pour des centaines de participants. Et puis après, il faut... Il faut tester. Il faut tester, vous faire votre idée et puis, et puis avancer aussi en, en apprenant. Est-ce que vous avez des questions sur le panorama de ces outils Donc, de Google Forms jusqu'à euh, event Je regarde juste ici. Ça va être bon. Et bien, nos prochains événements, tiens, on en profite. Oui. Bon, je vous en ai dit plein. Hein. Ouais. déjà <rire> les prochains cafés outils, tout ça alors celui qui arrive la semaine prochaine euh, qui est présenté qui sera présenté par Jean-Philippe donc à la fabrique Allô. pour savoir comment optimiser votre référencement local oui. à 18h30 exactement le 2 juin on aura notre Café Outil sur la gestion des contacts clients donc on va parler euh, on va parler bonnes pratique sur la gestion de ces contacts clients on va parler CRM aussi on va aller jusqu'au CRM et puis oh, moi je m'y suis là, donc le mardi 4 juillet juste avant les vacances, un événement inspirant et fédérateur de la French Tech Alpes. Donc euh, tous ceux qui s'intéressent aux startups, aux relations avec les grandes entreprises, qu'est-ce qu qu'il y, qu qu y aurait Teasing, à avoir, -ce que... et ben, il va y avoir aussi euh, des solutions plutôt euh, sur la transition écologique. Ouais. ouais. ouais. Tu, tu dis que tu dis que ça. Bon, en, ouais. en fait, nous on sait, mais bon, on attend un on petit peu de calé. mais, mais, mais voilà, surveillez, On a fait un Save the Date euh, sur euh, sur la French Tech, mais euh, mais voilà, suivez-nous plutôt sur la French Tech Alpes pour en savoir plus. Euh, allez, autre teasing, l'ouverture de la billetterie c'est jeudi prochain aussi, ah, ouais et voilà. là vous en saurez un petit peu plus. <rire> Voilà. Un grand merci à vous. Vous retrouverez ouais. le replay sur YouTube et euh, les, les différents liens euh, utiles euh, sur le blog du Moulin Digital euh, d'ici euh, dans la journée ou lundi. Oui, voilà. c'est ça. Merci à Jean-François aussi. Merci aussi à Jean-François pour son témoignage. <rire> à très bientôt au Moulin bientôt. Digital. Merci.